Le personnage de César, on croit très bien le connaître, parce qu'il y a pratiquement 2-3 livres chaque année qui paraissent sur lui, en anglais, allemand, même en français, ça arrive. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant et d'original, c'est d'approfondir d'abord certains aspects de la technique militaire, c'est-à-dire la bataille en race campagne, et surtout le, ce que nous appelons la polyorcétique, d'un mot grec très savant, qui est l'art du siège. Euh, comment on assiège les ennemis, les barbares, comment les romains assiégeaient les barbares, ou, et aussi comment les barbares assiégeaient les romains et comment se défendaient-ils dans ce cas-là. Alors, ça c'est une première chose qui me paraît intéressante et originale. Ensuite, il y a une, des études qui sont plus thématiques, notamment sur ce que César, comment César a écrit la guerre des Gaules, comment il a écrit la guerre civile, euh, donc cette technique. Et puis, euh, des questions plus difficiles qui ont déjà été débattues, euh, par exemple, César était-il athée euh, ou croyait-il aux dieux Et là, euh, j'ai retrouvé quand même, il y a quelques textes qui me paraissent euh, aller dans un, le sens d'une des, euh, des deux aspects de, de la, des deux hypothèses, euh, c'est-à-dire à savoir que César était croyant il croyait aux dieux, mais évidemment, comme il était un grand intellectuel, il n'imaginait pas les dieux comme le petit paysan du Latium ou l'esclave le, plus ou moins barbare qui était à son service. Alors donc la religion, l'économie, on oublie très souvent qu'une armée qui se déplace, c'est 50 à 100 000 hommes, c'est des gens qui doivent manger tous les jours, qui doivent boire qui ont besoin de vêtements, de remplacer leurs clous de chaussures, etc. Donc, il y a toute une partie de la guerre qui intéresse l'histoire économique. Également, il y a d'autres aspects qui sont un peu originaux, notamment, du point de vue de l'histoire sociale, la question des esclaves. Donc, il est bien connu, tous les manuels, tous les ouvrages sur César disent il a ramené beaucoup d'esclaves de ses, ses conquêtes. Et de fait, c'est vrai, chaque fois qu'une armée barbare est vaincue, les soldats qui se rendent et dont la reddition est acceptée, parce que ce n'est pas une obligation, deviennent automatiquement esclaves. Non seulement eux, mais aussi toute leur famille. Donc euh, le soldat, la femme du soldat, les enfants des soldats deviennent esclaves. Euh, ce qui fait des masses d'esclaves considérables. Or, bon, les marxistes-léninistes, il y a 50 ans, disaient que ces esclaves avaient une seule fonction, c'était d'être vendus en Italie pour développer les grands domaines des sénateurs italiens, romains. Et en réalité, si on lit les textes de César, on constate qu'il en garde quelques-uns pour lui, Bon, enfin, il n'en parle pratiquement pas, parce que ça va de soi, il en distribue aux soldats, de temps à autre, parfois, vous vous êtes bien battus, donc je donne un esclave à chacun d'entre vous. Euh, il en revendait, et surtout, il en remettait en liberté. Euh, il y a un cas qui est très, très intéressant, c'est après la, le siège Vers saint Vercingétorique se rend compte que c'est fini, euh, et qu'il réunit son conseil de guerre, il dit bon, que, que, je vous propose de me rendre à César et de porter, moi, toute la responsabilité. Euh, on fait comme vous voulez, où je me rends, où vous m'attachez et vous me livrez. Alors les, les chefs gaulois ont quand même beaucoup d'élégance, ils refusent de, de l'attacher, ils, ils lui disent euh, vas-y tout seul, euh, tu as tout notre, tout, tout notre respect. Et donc euh, les, tout, tous les Gaulois se rendent, deviennent prisonniers, et il y en a peut-être 50 à, à 100 000. Hein. Et ces prisonniers sont la propriété de César qui est chef de guerre, et euh, il, euh, à ce moment-là, César en prend une partie qu'il garde comme esclave, euh, de, de, une partie de ceux qui étaient sur la, la citadelle, et les arvernes et les éduins, il les libère. Sans, évidemment ils ne, ils ne prennent pas leurs armes, hein, ils partent les mains dans les poches, si vous me permettez une image un petit peu audacieuse, ils, ils partent euh, sans rien, mais ils sont libres, ils restent libres. Alors, César dit, je fais ça parce que ces gens-là représentent deux, des plus, les deux plus grands peuples de la Gaule. Donc il faut les, les garder pour l'avenir, c'est pour l'avenir. Et puis, c'est un autre avantage que, ne dit pas César mais parce que ça va de soi, c'est que les gens qui ont été libérés dans ces conditions deviennent euh, les clients de César qui est leur patron. Donc ils sont ses obligés et ils ne peuvent plus prendre les armes contre lui.